Salut à tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et sur la déontologie chrétienne. J'ai avec moi, comme d'habitude, le pasteur Isaac, le pasteur Darius et le pasteur Gentil. Bonjour, mes chers pasteurs. Bonjour, Bonjour à votre, à votre, à votre. Que Dieu vous bénisse. Amen. amen. Euh, nous sommes en train de parler des pensées euh, dans cette série sur euh, la gestion des pensées. Mm. Et euh, aujourd'hui, nous allons vraiment vous montrer les dangers d'une mauvaise gestion des pensées. Mm. Déjà, les dangers pour nous-mêmes, mais les dangers aussi dans nos relations avec les autres. Mmh. Euh, dans les émissions précédentes, nous avons introduit un tout petit peu le thème et nous vous avons parlé un tout petit peu de ça. Mais là, on va rentrer vraiment en profondeur. Et mmh. vous allez voir, après cette série, euh, vous prendrez vraiment l'engagement de gérer correctement vos pensées. Mmh. Euh, pasteur, tu devais revisiter une définition <rire> des pensées que tu as donnée. <rire> Que tu as donné <rire> la dernière fois, hein? merci ouais. Et tu voulais compléter mm. l'opportunité que tu me donnes d'être dans cette émission pendant l'heure. Effectivement, ce thème est extrêmement important, gérer les pensées. Mm. donc du coup, par rapport à la dernière fois, comme le Paul vient de le dire, je voulais vraiment revenir sur une approche de définition mm. de du mot pensée, je pense que ce mot-là est quand même le mot-clé dans ce mm. qu'on va développer, tout ce qu'on va développer. Mm. Donc, j'avais donné un peu la dernière fois un <rire> une définition dont je veux vraiment définir la pensée mm. comme... Euh, elle n'était a... pas fausse hein, ta oui, mais était je trouvais en ta définition, elle était juste Oui, je trouvais qu'il fallait l'utiliser. Okay, Moi, ça va beaucoup m'aider par rapport à la suite. Mm -hmm. Donc, euh, on peut définir une pensée comme une image mm -hmm. ou un ensemble d'images mm. euh, avec des possibilités destructives ou constructive, constructive. Mm -hmm. et puis on peut également ajouter que la pensée est une image qui fonctionne avec des émotions, une mm. pensée, une image qui peut provoquer et générer mm. des émotions. Exactement. C'est un peu oh, ce vraiment. que je voulais ajouter mm. Mm. Euh, mm. en mm. termes mm. de <rire> définition. Oui, parce qu'on a parlé un tout petit peu de ce qui peut donner de la force à une pensée. Mm. On a mm. vu que mm. les émotions pouvaient donner de la force à une pensée. Mm. Tout à fait. Euh, après, il y avait aussi d'autres facteurs qui pouvaient donner de la force à, à une pensée. Bon, mm. euh, Pasteur Darius. Euh, bon, bonjour encore une fois, Pote. Merci beaucoup pour l'opportunité. Amen. Je pense que c'est très, très important que les internautes comprennent que les pensées, j'ai envie de dire que ça va être le socle sur lequel euh, notre foi va se baser avant de se développer. Mmh. Et euh, donc, je pense qu'on va voir ça tout au long de, de, de l'émission. Mais euh, les pensées sont vraiment nécessaires pour euh, nous aider à avoir la, euh, la foi complète. Ouais. Parce que sans les pensées, on ne peut pas vraiment construire notre foi. Mmh. Notre foi va prendre racine également aussi dans nos pensées. Mmh. Parce que c'est vrai que principalement pour racine dans notre esprit, mais après il faut que ça monte au niveau de notre âme, dans mmh. nos pensées, mmh. pour que nous puissions ensuite la libérer en fait. Mmh. Amen, amen. Ben, je pense qu'ils ont tout dit en guise d'introduction. Merci mmh. apôtre effectivement pour l'opportunité. Euh, je pense qu'en approfondissant la gestion des mauvaises pensées, nous allons voir des choses très intéressantes. Nous allons pouvoir parler des personnages très importants comme Élie, mmh. mmh. des mmh. personnages importants comme Moïse, mmh. ainsi de suite, et comment ils se sont <rire> distingués. Euh, certains en se qualifiant par la bonne gestion de leurs pensées, mm -hmm. certains en fait euh, en se disqualifiant eux-mêmes par la mm -hmm. mauvaise gestion de leurs pensées. Donc je pense mm -hmm. qu'on est effectivement sur un, un thème très très important qu'il ne faut surtout pas manquer. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, donc on peut on peut pas tout simplement vivre comme ça en négligeant. Euh, ce qui se passe dans nos pensées et en négligeant la gestion de nos pensées mmh. euh, moi je connais des personnes qui disent ah non moi ce qui me passe par la tête je dis hein. je suis mmh. quelqu'un de franc, mmh. je suis quelqu'un d'honnête donc ce qui me passe par la tête je dis en mmh. fait mmh. et on dit souvent que c'est une très grosse erreur mmh. euh, de pouvoir parler comme ça pasteur Effectivement, je pense, euh, comme je l'ai dit un peu tantôt, c'est que la pensée va avoir des possibilités destructives mmh, ou mmh. des possibilités constructives. constructives Donc, mmh. euh, en d'autres termes, notre façon de penser peut <coughs> déterminer mmh. l'atmosphère dans le, laquelle on va travailler ah, oui. ou l'atmosphère qu'on va produire. Donc, euh, mmh. c'est important de, de, de comprendre ça et savoir également, effectivement, que les émotions, que les pensées peuvent produire des émotions. Mmh. Et ce que je voulais également ajouter, euh, par, rapport à, par rapport à la foi, mmh. euh, c'est vrai que j'y ai pensé, après l'émission la dernière fois, mais mmh. vendredi matin, j'étais vraiment en train de me dire, mais tiens, mais en fait, nous sommes le produit mmh. des pensées de Dieu. Mmh. Donc quand Dieu va dire dans Genèse mmh. créons l'homme à notre mmh. image. Mmh. image. Mmh. Donc en fait, c'est vraiment nous, ça veut dire que, pour dire que, en fait la pensée a vraiment une origine spirituelle et qu'on ne peut même pas dissocier tant que ça la foi de la pensée, je pense que quand la foi est là, la foi génère un type de pensée, on le voit avec Abraham, quand il va offrir son fils la Bible, nous Abraham pensait il pensait que Dieu est à même de ressusciter les morts donc tu vois, quand on parle de la foi la foi génère des pensées c'est pour ça quand il y a la foi, la foi est dans l'esprit, c'est pour ça que c'est important que les gens comprennent que quand on de pensée. il y a même une définition qui me vient, c'est mm -hmm. vraiment, la pensée est une force, mm -hmm. une force intangible quand yes. on parle de la pensée, dans le domaine de l'esprit, bien mm -hmm. sûr, mm -hmm. c'est mm -hmm. le monde, l'intellect mm -hmm. et tout ça, mm -hmm. mais on l'avait dit il y a une émission que l'âme est née quand même du contact de l'esprit et le corps. Donc en fait, c'est l'esprit qui a créé l'âme et qui a donné vie au corps, sinon qui a créé également la vie biose. Donc la pensée vient à quand même l'origine de l'esprit. Donc quand la foi est là, normalement, la foi va générer un type de pensée. Donc je pense que ça va aider les uns les autres à comprendre mm -hmm. la gestion un peu les temps. – Parce que jean voilà, tu voilà, voulais pour dire. – rebondir euh, sur ce que tu disais, à Pote, pour revenir plutôt à ce que tu disais, mm. les, euh, les personnes qui vont dire ce qui me passe par la tête, je mm. le dis, la Bible mm. va dire quand même nous exhorter à être lent à parler, prompt à écouter. Ah, Donc, ah, je ah, pense ah, que ah. c'est important de savoir... Euh, Tourner sa langue cette fois dans la bouche, comme on a l'habitude de dire, vrai. avant de pouvoir prendre la parole. Parce que Jésus dit quand même que euh, ce que je dis vient de l'abondance du cœur. Donc euh, si je me <coughs> hâte à parler, oui. Ça va démontrer aussi que dans mon cœur, il y a une sorte d'impatience. Mmh. Ça va démontrer aussi que dans mes pensées, il y a une mauvaise gestion de mes pensées. Ça veut dire que mes pensées ne sont pas suffisamment disciplinées mmh. et elles, en fait, elles se hâtent à sortir. Alors que quand je gère correctement mes pensées, mmh. je vais d'abord bien les discipliner, bien les ordonner avant de prendre la parole. Mmh. Et ça va déterminer aussi la qualité de mes résultats parce qu'on voit mmh. que Dieu pense ce qu'il dit et lorsqu'il le dit, c'est bien organisé. Tout mmh. est fait dans un certain <rire> ordre parce qu'il à bien penser. Mmh. Donc c'est important vraiment de prendre le temps avant de prendre la parole mmh. parce que ça va déterminer même l'impact qu'on aura dans notre, dans, dans notre vie. Mmh. Parce ouais. que l'impact qu'on a dans la vie est lié au type de pensée qu'on a. Mmh. Or le type de pensée qu'on a va impacter notre langage. Donc tout ça. ça est très important et très lié. Et mmh. j'aimerais aussi rebondir sur ce qu'il dit parce que <rire> c'est intéressant de voir que euh, une personne qui va parler sans réfléchir, mm -hmm. en réalité, elle s'expose. C'est-à-dire qu'elle elle se met à nu elle-même, mm -hmm. en fait. Or, une personne qui est capable de se mettre à nu elle-même, aujourd'hui, on sait que c'est les enfants. C'est-à-dire mm -hmm. que les enfants vont s'exposer. Un enfant peut, peut, de deux ans, un an peut courir ici à moitié mm -hmm. nu, ou même mm -hmm. complètement nu, il va rigoler, ça ne le dérange pas. Mm -hmm. Or, une personne qui va être capable de parler sans prendre le temps d'analyser ce qu'elle est en train de dire, mm -hmm. ça veut dire que, quelque part, elle se met à nu. Ça elle va, va exposer son ignorance, elle va exposer ses peurs... Mm -hmm. Elle va ça. exposer ses frustrations. Mmh. Donc, quelque part, ça démontre un manque de maturité. ça. Et un manque de sagesse, en mmh. fait. Donc, en réalité, le fait de prendre le temps de parler, c'est de prendre le temps de se présenter aux gens, en fait. Mmh. Parce que nos pensées démontrent qui nous sommes. C'est ça. Donc, si on parle très vite, avant même de prendre le temps de réfléchir, mmh. c'est qu'on n'a pas pris le temps de s'apprêter avant de se présenter au monde. Mmh. Et, et c'est pour ça, je pense, que la Bible va dire, en dehors de la sagesse, il faut avoir également de l'intelligence. Mmh. c'est vraiment l'intelligence qui va nous permettre de... Euh, d'être dans cette phase analytique-là de nos pensées, mmh, de mmh. pouvoir tâter, de mesurer, euh, comment dire ça, la force des pensées ouais. qu'on a, en fait, mmh. c'est vraiment ça, je pense, que le rôle, d'où la, la réflexion, c'est mmh. le rôle de l'intelligence, mmh. arriver à avoir déjà à placer les, les, les pensées en, ensemble mm -hmm. et, et également mesurer la force de ces pensées-là, mesurer cette force. Est-ce que cette pensée-là va construire Est-ce mm -hmm. que cette pensée-là va détruire Je pense que c'est vraiment le rôle de l'intelligence. – Et là où c'est intéressant, ça nous permet aussi d'être d'être équilibré. On se rend compte quand même en lisant la Bible, d'une histoire d'une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère mmh, mmh. et on l'emmène devant Jésus. Mmh. Jésus ne s'est pas précipité à donner tout de suite son avis sur la question. Ça. Mmh. Il a d'abord pris le temps d'écouter, il est en train d'écrire sur le sol, mais pourquoi il écrivait Parce qu'il réfléchissait aussi à ça. la situation, mmh. et aux différentes options, aux différentes solutions de sagesse qu'il pouvait proposer. Mmh. Et la seule question que Jésus va poser va déstabiliser ceux qui étaient euh, les accusateurs. Donc ça. des fois, le temps qu'on prend à la réflexion va nous permettre permettre de poser des questions très pertinentes. Mm -hmm. Et ces questions-là seront décisives pour la suite <coughs> des événements. Et – et on, on, <rire> on voit même à la question de Jésus, Jésus mm -hmm. va, va même éprouver leurs pensées. Ouais. Parce qu'on voit quand même que la pensée peut déterminer également notre discernement. Ça. Les pensées qu'on va avoir peuvent déterminer comment on va voir les choses, mm -hmm. euh, notre le véritable discernement. On voit mm -hmm. que Jésus, quand les personnes arrivent, vont accuser cette dame-là d'adultère. Mm – -hmm. Il va se mettre à écrire au sol, ainsi mmh. de suite. Ensuite, il va leur poser la question. Quelque part, c'est pour éprouver leur état d'esprit. Mmh. Est-ce que réellement, on peut même dire, bon, je ne sais pas si elle avait vraiment commis l'adulté, cette dame-là, mmh. mais on voit que quand Jésus va éprouver leurs pensées, mmh. mais ils ne vont pas aller plus loin. Ils mmh. vont être dans la confusion. Mmh. Donc, on voit quand même que parfois, les pensées qu'on a peuvent fausser notre discernement. Mmh. Je pense que c'est pour mmh. ça que Jésus mmh. va prendre le temps de réfléchir mmh. et va éprouver leur mm -hmm. pensée. Mm -hmm. Donc Jésus montre ici dans cet épisode le, dont le, le pasteur Gentil vient de, de prendre qu'on ne peut avoir des mauvaises pensées et tomber dans des mauvais jugements. Mm -hmm. On voit que notre, nos pensées peuvent fausser notre discernement. Je mm -hmm. pense c'est pour ça que je pense que les pharisiens ils vont mm -hmm. finalement aller par plusieurs chemins parce que ils étaient fin... on dirait qu'ils n'étaient pas sûrs mm -hmm. de leurs accusations. Mm -hmm. On a l'impression qu'ils ne sont pas sûrs parce que finalement, ils vont être là et ils vont partir. Il va quand même dire après à la dame, bon, Va, ne pêche plus. Mm -hmm. mm. Bon, voyez un peu... Le, je le, je le... pense que ça, on va en tout cas, apôtre. Allez-y, c'est le sixième tour, mais allez-y. <rire> <rire> allez allez-y, allez-y, tant que je parle pas. <rire> non, en fait, vas-y, à, à partir du moment où... Euh, le Pasteur Isaac a dit une chose, enfin, ce gentil aussi. Euh, à partir du moment où euh, ils se sont sentis accusés quelque part... Euh, il n'avaient pas pris le temps de réfléchir. Mmh. Et souvent, quand on prend le temps de réfléchir, on donne toujours une meilleure réponse, mmh. on donne toujours euh, euh, une meilleure... À, euh, une, un meilleur chemin de réflexion. Mmh. C'est-à-dire qu'ils euh, vont ramener la dame en l'accusant d'adultère. Ils vont commencer... Et eux, ils ont seulement pensé d'une seule façon. Ils n'ont pas pris le temps d'y réfléchir. Mmh. Ils n'ont pas pris le temps mmh. de pousser la réflexion. Et lorsqu'ils ont ramené la dame euh, euh, qui a été accusée en fait d'adultère, mmh. comme ils n'ont pas pris le temps de réfléchir, Jésus va prendre le temps de réfléchir, comme le pasteur Jean-Claude disait. Et parce qu'il a pris le temps de réfléchir, il va... Euh, très souvent, les gens qui mmh. parlent très vite pensent que réfléchir, ce n'est pas de l'action, en fait. Mmh, mmh, Alors que mmh, quand mmh, tu réfléchis, tu es déjà en action. Mmh, mmh, c'est juste que ce n'est pas verbalisé. Mmh. C'est juste que ce n'est pas vu à l'extérieur. C'est juste intérieur. Mais penser, c'est un verbe d'action, non mmh. Déjà. déjà. Penser, c'est un verbe d'action. C'est ça, c'est ça. ça, ça. Ouais. <rire> voilà. et, et très souvent, en fait, ils vont, ils vont, ils, ce genre de personnes pensent que c'est quand tu parles que tu es en action. Mmh. Et du coup, ils vont se précipiter à agir, mmh. pensant qu'en réfléchissant, ils ne sont pas en train d'agir. Mmh. Alors que la réflexion, c'est même une meilleure... Action mmh. plus productive en fait, mmh. qui permettra de pouvoir euh, libérer une action extérieure qui mmh. est beaucoup plus concrète et plus sage en fait. Mmh. Mmh. Euh, Je voulais peut-être ajouter euh, la pensée <rire> en termes de définition. <rire> <rire> Ça va <rire> <rire> Je je non, non, parce que demain je parle pas. Je parle pas, ah, pas bon, les, je on est inspiré. Bon, bon notre apôtre est tellement occupé, il est tellement busy, ben, s'il peut se reposer. Ah, ah C'est à notre non, désolé, ah, voilà. avant. C'est ah, à notre apôtre. Samon Capet, Samon voilà. sera bien béni parce qu'il sera toujours en forme et tout. Mais tiens qu'est-ce que je voulais encore dire? Mais je voulais simplement ajouter que effectivement la pensée peut être une action ou pas ah. toujours une action, mm. parce que on peut recevoir, comment dire ça Il y a des pensées qu'on peut recevoir, mm -hmm. on peut mm -hmm. subir des mm -hmm. pensées, mm -hmm. parce que la Bible parle quand même des, des traits enflammés mm -hmm. du diable, mm -hmm. comment le, les traits enflammés Et sont des, des pensées, pensées, pensées donc on peut subir des pensées, donc penser n'est pas toujours un verbe d'action, pour vraiment être dans le français, on peut subir des pensées... On peut les recevoir, on peut les méditer, ainsi de suite. C'est comme on parle souvent de, de, de, du cas de l'adultère. Je pense que c'est pour ça que Jésus va être très, très prudent. Mm. Parce que bon déjà, il n'a pas vu la scène, il n'était mm. pas avec la dame, il ne sait pas comment ça s'est passé. Mm. Est-ce que c'était en pensée, c'est en action, ce, son péché d'adultère Donc Jésus va être mm. très, très prudent. Mm. Et je reviens un peu, on avait parlé de ça la dernière fois, le cas de l'adultère en pensée. Mmh. Je pense qu'il faut vraiment avoir le discernement mmh. pour savoir que quelqu'un commet l'adultère en pensée. Mmh. Encore une fois, mmh. il faut vraiment être prudent parce que si on prend la, la, la, la, comment on dit, la définition de la pensée, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur cette définition-là. Mmh. Si quand on parle de la, la, la pensée, comment dire ça, le péché d'adultère en pensée, mmh. il faut vraiment avoir discernement pour savoir que plus la pensée va venir, mmh. comment dire ça, agir sur les émotions mmh. et sur le corps. Je mmh. pense que c'est ce qu'on appelle le péché d'adultère. Mmh. Il faut accepter une pensée, il faut mmh. méditer mmh. là-dessus. Mmh. Et mmh. d'ailleurs, quand on parle de la sexualité, c'est d'abord dans l'âme. Mmh. Le désir sexuel, c'est dans l'âme. Mmh. Donc Jésus va si être... S'il si n'y a, a pas, pas dans l'âme, c'est dans l'âme. Mais c'est dans l'âme. C'est dans l'âme. C'est dans l'âme répercussions donc, sur le, sur corps, le corps. Voilà, en fait. donc ça, des répercussions, c'est comme ça. Donc, on mm. voit que Jésus va être extrêmement prudent. Mm. Et le péché d'adultère en pensée, il faut vraiment avoir du discernement mm. pour, pour, pour prouver ça. Mm. Parce que tant que la pensée n'est pas mm. acceptée, n'est pas méditée, ça doit avoir des répercussions mm. euh, comment, dans le corps. Il faut qu'il y ait certaines euh, comme on sait, mm. le mm. corps doit réagir. Mm. Sinon, c'est pas le, le, le, comment on dit ça, le péché d'adultère en pensée. Mm. Donc, Jésus va être très, très prudent. Mm. Il va même confondre leur pensée, ils n'étaient pas sûrs, c'était en action même en pensée, mm. la preuve, les gars vont se... Mais vont non, mais parce que, chemin. apparemment, cette histoire ressemble déjà à un règlement de compte, hein, c'est oui. ça ouais. c'est un règlement de compte, mm -hmm. peut-être que c'est une dame qui sortait avec tous ces gars-là, en fait et que... – Ils se sont euh... rendus compte voilà, – Voilà, ils se sont rendus <rire> tous compte et ils mm -hmm. se sont entendus pour la faire lapider pour mm -hmm. les gens, pour dire, bon, si elle meurt nous perdons nous tous nous perdons nous, de nous, nous, nous perdons. tous de toute Et puis tout, c'est devenu voilà. connu, personne ne mm -hmm. va savoir ce Voilà, personne ne va savoir, parce que quand le Seigneur Jésus va dire que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Pourquoi tous partent Pourquoi mmh. tous partent Parce que la Bible va dire quand même que leur conscience en fait va les accuser un a un. Bon, tout ça c'est un peu des, des, des suppositions qu'on va faire autour de cette histoire-là. Mmh. Hein mmh. Parce que bon, la Bible dit juste qu'elle a été accusée d'adultère. Mmh. Donc on ne sait pas si elle l'a vraiment fait mmh. ou pas en fait. Est Est Ce vrai. que vous suivez ou c'était un complot parce que mmh. ça pouvait être aussi un complot hein oui. de la part de ces personnes-là. Oui. À cette époque-là, on pouvait voir des personnes mmh. monter des complots contre d'autres. Voilà, qui pouvaient aller jusqu'à la lapidation et, et ça se voit que leur conviction ne tient pas mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. <rire> peut-être qu'ils étaient bien dans la psychose c'est-à-dire ouais, ouais. les choses qu'ils ont l'habitude d'entendre ouais. font... c'est comme des gens qui prophétisent je pense ouais. que tu parles de ça une fois mmh. les gens prophétisent sous l'influence de, de, de, de, de, de, des chaînes de télévision ils mmh, entendent, mmh, mmh, mmh. tu nous avais parlé de ça je crois il y a trois ans ouais. comment euh, des prophètes sont passés à côté d'un événement, d'une <rire> ouais. élection électorale et tout oh, ça oui. et comment quelques prophètes ils ont, ont su parce ils ont ils entendu étaient... sur, Internet, ils ont sur Internet et ils, ont venu ils sont venus se pointer Ils ont, ils ont ah. prophétisé. Donc mm. a... ça arrive également dans notre discernement. On est entouré. On se fait même des idées mm. sur quelqu'un et ça faut notre discernement. C'est mm. pour ça que Jésus va confondre leur cœur. Ah « Non, vous êtes peut-être rempli des mauvaises pensées. Mm. » Et ça fait que vous êtes dans le jugement. « Vous faussez. » Et ça arrive malheureusement mm. nos jours. Jésus va confondre leurs pensées. « mm. Non, est-ce que vous êtes sûr Il va dire un truc, ils vont partir. Peut-être qu'ils étaient là psycho, ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Il mmh. pense, c'est ça. Mais dans cette lancée, sur cette lancée, pasteur Isaac, justement, la Bible va dire que ils partent du plus grand au plus petit. Ça veut dire ceux mmh. qui ont la conscience la plus chargée euh, <rire> <aux> plus <petits. rire> Parce que le plus petit a commis moins d'erreurs ah, que le plus grand. <rire> de, de, de, du coup, en fait, c'est... Euh, bon, analyse. Du plus grand au plus petit part. Mais ça, ça montre aussi, effectivement, pour aller dans le même <rire> sens <serve> que le, <rire> part, que le <rire> que pasteur Isaac, <rire> que le système de pensée est déjà biaisé, en fait. Comme le système de pensée est déjà biaisé, en fait, il n'y a plus de lucidité. Effectivement les personnes qui se hâtent à parler trop vite mm. des fois ne se rendent pas compte qu'ils sont aussi en train de traduire leur manque d'objectivité parce qu'en fait quand je ne suis pas objectif je vais commencer à dire des choses et plein de choses qui ne sont même pas justifiées en même même. Mm. et à partir de ce moment là je vais même moi-même dire des choses qui vont trahir la pensée profonde de mon cœur. Ah, mm. et certaines personnes ne se rendent pas compte qu'en fait ils s'exposent eux-mêmes parce qu'ils sont ça. en train de dire des choses et des fois tu... juste en train d'écouter tu dis ah d'accord donc c'est ce mm. qu'ils pensent mm. exactement <rire> et voilà comme le pasteur disait, Isaac dit, euh, le pasteur Darius disait ils se mettent à nuit tout seul. Mmh. Ouais. Mmh. Je pense plus voilà. personne et, et veut et prendre le temps. Moi je non pas, fini. Maintenant non, non non, non, je vais parler sur des ah, dégâts de mauvaise pensée oui, dans sûr, la vie des gens, parce que sûr, c est, c est en fait, la, la, la vérité, c'est des <rire> grosses bombes à retardement. En fait, les mauvaises pensées dans la vie de, de, de quelqu'un, c'est du poison. C'est du, du poison qui mmh. tue à petit mmh. feu, mmh. en fait, mmh. les mmh. gens. Mmh. Et ça peut même rendre fou, en fait, vrai. Euh, les mauvaises pensées. J'aime ai, mmh. ce que tu as dit à Pau, bombe à retardement. Mmh. Parce que très, ce qu une bombe à retardement, c'est une bombe qui explosera à un moment donné. Ça. ça peut mmh. être dans un mois, six mois, même dans 20 ans. Et l'idée, c'est que c'est une semence, en fait, qui mmh, est semée dans mmh, le cœur mmh. et parce que et, euh, et, <rire> la plupart du temps, en plus, cette semence est légitimée. C'est-à-dire mmh. mmh. qu'on va se dire, non, mais avec euh, ce qu'on m'a fait, comment on m'a parlé, c'est normal que je mmh. me sente comme ça. Mmh. Et souvent, ce type de personnes vont en parler ouais. à des personnes qui vont alimenter. Ça. Et au final, c'est peut-être 15 ans, 20 ans ou peut-être quelques mois plus tard où mmh. la chose va exploser. C'est ça. Et, et cette personne, souvent, va croire qu'elle est légitime de mmh. penser mmh. comme mmh. ça. Mmh. Et souvent l'abbé va nous dire, en fait, que va nous faire comprendre du moins que toute mauvaise pensée ne doit pas dans notre cœur mm -hmm. et qu'on a la responsabilité de garder notre cœur plus que toute autre chose mm -hmm. et qu'on ne doit pas permettre une quelconque mauvaise pensée, quelle que soit la légitimité en fait. C'est ça. Oui, la Bible ça. va quand même dire que telles sont les pensées d'un homme, tel il est. Mm -hmm. En fait, les mm -hmm. pensées sont comme des briques qu'on mm -hmm. pose pour construire une maison. Mm -hmm. Ça veut donc dire que chacune des pensées que je vais avoir mm. et que je vais ou du moins s'accepter, parce que le pasteur Isaac disait qu'il y a des pensées qui ne sont pas de nous, vont construire une sorte de bâtisse. Mm. Donc ça veut dire que les mauvaises pensées que j'ai, effectivement, on parlait de bombes à retardement, vont petit à petit préparer un chantier qui sera difficile de détruire. Mm. Et, et, bah oui, hein. La forteresse. dernière émission, la on dernière parlait rémission de forteresses. On forteresses, ah, bah, on a dit ne faut pas avec ça. Parce que c'est des sous-bassements, c'est des euh, mmh. solide, en mmh. fait. C'est mmh. du béton armé. armé. C'est important qu'on mmh. détruit pas comme ça, là, en fait. Hein. Mmh. Continue, les, en fait, les, les gens pensent que euh, je refuse d'accepter certains messages tout simplement parce que je ne veux pas. Non, mmh. en fait, il y a des gens qui viennent s'asseoir dans les églises et qui ont du mal à accepter la parole de Dieu parce que pendant des années, mmh. en fait, ils ont subi des coups de la vie et des mmh. pensées se sont érigées wow. en forteresse mmh. au point où quand on vient prêcher la parole, la parole n'arrive pas à rentrer. Elle, elle, elle n'arrive à un mur. Ça. Et, et, et c'est difficile de détruire ces forteresses-là parce qu'il faut d'abord renouveler le système de pensée. Ça. Ça. Et même quand la Bible parle de renouvellement de l'intelligence, il ne s'agit mmh. pas ici d'un renouvellement, un hein, claquement de doit, mmh. C'est un renouvellement qui va prendre le temps. Ça veut dire que la personne doit accepter que mmh. la parole de Dieu va venir déraciner ses pensées ça pour installer un nouveau système de pensée. Bon, je peux parler longtemps sur pas ce, pas ce système, juste, des... juste à pour rebondir oui. sur <rire> <pour rire> ce que je disais, parce que j'ai bien aimé son image, en fait, <rire> par rapport aux briques. <rire> c'est En fait, c'est que l'image que j'avais, c'est comme une personne qui veut construire avec des parpaings, c est c est ça? ou du moins <rire> qui a construit pendant longtemps avec des parpaings, c'est-à-dire de mauvaises pensées, <rire> et la parole, un jour, elle attend la parole de Dieu qui est une petite brique et il veut maintenant mettre les briques au milieu des parpaings. Mm -hmm. C'est pas possible. c'est Soit il construit avec les, les petites briques, soit avec les grosses briques, les parpaings. Mm -hmm. Donc l'idée c'est d'abord de détruire mm -hmm. ce qui a d'abord été construit avant. En fait. Et très souvent les chrétiens vont se dire que comme ils ne sont pas d'accord, c'est forcément pas bon. Mm -hmm. alors et ils font confiance à leur pensée, mm -hmm. ils font confiance à leur système de pensée. Mm -hmm. Alors que la Bible va nous dire qu'il faut que nous puissions renouveler notre mentalité mm -hmm. par la parole de Dieu. C'est-à-dire mm -hmm. que je pense qu'on doit prendre la décision de se dire je refuse tout ce que je pense et je décide d'accepter ce que la parole oh, de Dieu dit. me dit, en fait. Mmh. Et mmh. c'est une décision, en fait. Ça, ça ne va, va pas venir parce qu'on a envie mmh. ou bien parce que quelque chose nous, nous donne la possibilité de le faire. Je euh, moi, je connais des personnes, en fait, où il y a tellement un bordel dans leurs pensées. Mmh. Le diable va envoyer des traits enflammés. Il va mmh. envoyer, il va envoyer. Et les gens, en fait, ces pensées vont devenir des obsessions. Mmh. à Un point où, euh, mais c'est vraiment terrible parce mmh. que, euh, ces pensées vont littéralement comme devenir des voix, en fait. Mmh, ça va devenir des voix, en fait. Et vous avez l'impression que cette personne-là entend des voix. Elle va venir, elle va te dire, non, mais euh, tu as dit ceci ou tu as dit cela. Le problème, c'est que quand on ne règle pas les problèmes de, de pensée, les pensées vont vraiment se mettre à l'aise. Mmh. Si ce sont des bonnes pensées, <rire> les bonnes pensées vont se mettre à l'aise. Si ce sont des mauvaises, elles vont se mettre à, à l'aise. Mmh, Et quand oui. elles vont se mettre à l'aise, elles peuvent vraiment parler fort dans ta tête. Hein. Mmh. Elles peuvent vraiment parler fort à un point où... Euh, voilà Tu peux te retrouver dans des difficultés à tout juger bizarrement, mmh. à tout voir bizarrement. Euh, moi, je connais certaines personnes mmh. qui... Il faut, faut comprendre qu'en fait, si vous ne cadrez pas et ne gérez pas co correctement vos mmh. pensées, en fait, vous pouvez devenir stupide. Mmh. Sérieusement, vous pouvez devenir stupide parce qu'il y a des personnes, euh, vous leur faites un truc leur réaction mmh. va être disproportionnée Comparé à ce que vous avez, mmh. que vous avez vrai, fait. Vrai. Mais quand vous étudiez bien, au départ, c'est son mauvais système de pensée. Peut-être que son système de pensée dit que non, là, tu vas te faire avoir, donc mmh. il faut que tu frappes plus fort. <rire> mais le problème, c'est qu'après, la personne se retrouve dans des mauvaises situations. Mmh. Tu voulais dire quelque chose, Pasteur Oui, en fait, c'est que par rapport à ce que tu disais, c'est que… Excuse-moi, Pasteur. Hein. Je vais te donner non, un autre tour. J'ai mais... beaucoup à dire. Après, ok, si je on y va. Puis... Euh, c'est bon, donc... En fait, c'est que, à partir du moment, en fait, où tu as dit tout à l'heure que les pensées, vont générer même des voix, c'est ça à force de les écouter. Je pense que même, ils vont générer aussi des images. C'est vrai. C'est des gens, en fait, qui vont commencer à voir des choses, à se faire des films. C'est-à-dire qu'à interpréter. Pourquoi le pasteur Isaac me regarde comme ça Donc, s'il regarde comme ça, ça veut dire ça, ça, ça, ça. Mais tu viens de te faire un film, en fait. C'est-à-dire qu'elle regarde une situation qui est normale, mais elle voit autre chose, en fait. Elle va commencer à se faire des films, voir des choses. Pourquoi lui, il bien comme ça Pourquoi il se comporte comme ça Ah, il m'a pas dit bonjour. Et ça, c'est le système des encore une fois. Mmh, mmh. Pourquoi Parce que souvent, encore une fois, c'est les gens qui sont blessés, qui ont mmh. été frustrés mmh. ou qui ont accepté des mauvaises pensées. Mmh. Ça fait que tout va être complètement mélangé. Mmh. Et souvent, pour ces personnes-là, c'est très difficile parce que là, ils ont vraiment besoin d'un mentor qui va leur dire non, là, c'est pas bon. Vrai. Ça veut dire que là, ta façon de penser n'est pas bonne. Mmh. Et mmh. il doit. Cette personne doit être capable d'écouter son mentor mmh. et lui dire et dire, même si j'ai envie d'aller vers là-bas. Le ment mmh. Mon mentor me dit de ne pas y aller. Tout en moi me dit d'y aller, mais je veux l'écouter. Pourquoi mmh. Parce que j'ai reconnu et je sais que mon système de pensée n'est pas bon. Mm. Et c'est là où c'est difficile parce que certaines personnes vont se dire Ouais, mais je vais plus être moi-même. Mm. Comment je vais oh faire là <rire> Et du coup, ça va être compliqué. Mm. Et comme tu dis, ils vont penser qu'ils vont se faire avoir. Mm. Donc, pour ne pas se faire avoir, ils vont se dire Bon, on ne sait jamais là, peut-être cette fois-ci, j'ai raison. Donc, j'essaie mon chemin. Mm. Et en général, ils se font vraiment avoir. Ils se font Et vraiment voilà. avoir. Non, mais effectivement, c'est ce qu'on est en train de dire. La pensée mm. était, était <rire> un film. Oui, est infime. Oui, c'est ça que nous disons. <rire> Et oui, j'ai euh, la même moi, chose. oui, ça que nous non, c'est ça ma, ma, la définition que j'ai donnée, c'est que la pensée est comme est un, un film, film. c'est un ensemble d'images. Mmh. C'est ça la pensée. Je pense mmh. que moi, ma, cette définition-là m'aide beaucoup. Mmh. La pensée est une image ou un film, un scénario. Mmh. Hein, des, des, voilà des choses que tu penses. Et c'est ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que je voulais dire c'est que... Je ne suis pas obligé de parler. Hein. Je, peux, je peux prendre ah, les, les chose choses à dire. Ah, hein. Je peux ah, prendre les que... choses à dire. Non, je peux prendre Parce je... que moi, j'ai des choses à dire. La révélation mijote. Moi, ça ne mijote pas. Donc, je tiens à te dire, bah, les pensées, effectivement, euh, qu'est-ce que vous voulez encore dire pas ça, Mais peux ça, le temps que Je peux intervenir comme ça, de temps que tu il n'y a pas de problème. Laisse, laisse la parole, ça va revenir, ça va revenir. <rires> <rires> Donc l'intelligence nous permet vraiment de voir les types de pensée qu'on a. Comme je l'ai dit, avec, mm. avec l'intelligence, on peut mesurer. Mm les possibilités que nous, les pensées qu'on a mmh. vont avoir. Non, mmh. effectivement, quelqu'un qui va avoir des mauvaises pensées peut voir le, le type de vibration qu'il a. C'est mmh. normal, quelqu'un qui a des mauvaises pensées. Nous mmh. sommes en train de voir dégâts, -ce <rire> les dégâts, n'est-ce pas Des mauvaises pensées. Quelqu'un qui a des mauvaises pensées, effectivement... Il, avec le... Il revient avec sa vibration. <rire> Je Non, mais effectivement, c'est important. <rire> Les, les, les bonnes pensées vont mmh. déterminer le bonheur. La vie va bon Je suis Les bonnes pensées vont mmh. déterminer le bonheur qu'on aura. Mmh. Donc quand on lit la parole, on peut voir. Mmh. Alors, je ne veux pas être fataliste hein, pour mmh. ceux qui nous regardent. On peut savoir qu'on n'est pas nourri des bonnes pensées. Mmh. On voit vraiment que des, des mauvaises pensées, euh, comment dire ça, des pensées mauvaises mmh. ne vont pas nous enrichir à l'intérieur. pense on peut-être de la dépression, mmh. de l'oppression, ainsi de suite. Mmh. Donc je pense qu'un chrétien doit être objectif pour mmh. voir le type de pensée qu'il a. C'est ça. Hein? Parce mmh. que les pensées vont déterminer, c'est pour ça que je reviens un peu sur les vibrations, les négatives, <rire> ainsi de suite. Les mauvaises pensées, mmh. on est en train de voir les dégâts des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées vont vraiment biaiser, comme on l'a dit, notre jugement. Mmh. Et mmh. le pasteur Gentil, la dernière fois, parlait de quelqu'un à, euh, quelqu à qui on avait dit « tu as eu 15 » et l'autre a eu 17, mmh. je pense quelque mmh. chose comme ça. Et la personne a mal réagi. Mmh. Et, et ça, c'est vraiment l'âme. Parce que mmh. quand on parle de pensée, on parle vraiment de comment l'âme fonctionne. L'âme a tendance à faire un lien entre les pensées qu'on a mmh, mmh, et mmh. des événements mmh. extérieurs. Ça on produit ça? un type d'émotion. Mmh. Donc, c'est facile de voir ce que si j'ai des bonnes pensées mmh. ou pas bien si on ne les a pas toujours, mettre les bonnes pensées. Mmh. En fait, c'est important de comprendre comment l'âme fonctionne. Je mmh. pense qu'il ne faudrait pas qu'on reste fataliste. Mmh. Et moi, je ne crois pas qu'une pensée aujourd'hui peut être une bombe à retardement dans un an. Je ne crois mmh. pas pour mmh. quelqu'un mmh. qui me dit de la parole de pour Dieu. Quelqu pour quelqu'un qui me dit, dit de la parole de, de ah. Dieu. Quelqu un quelqu un de C'est ça je disais vraiment, je ne veux pas être fataliste. Je suis beaucoup plus dans des situations aujourd'hui. Donc, quand on a des mauvaises pensées, il faut que les gens comprennent que l'âme puisque ces pensées-là, je l'ai dit, vont produire les émotions. Il mmh. faut que les gens regardent beaucoup les pensées en fonction des émotions qu'ils vont avoir. C'est comme ça que les gens doivent voir si j'ai des bonnes pensées mmh. ou pas. Mmh. Et parce que l'âme va que... toujours faire un lien mmh. entre ce qui est enfoui dans le subconscient, mmh. encore une fois et des événements extérieurs. Parce qu'en en fait, le diable sait très bien que les émotions, uh -huh. quand elles se manifestent, ça devient une force en fait. Ça uh -huh. peut être une force contrôlable uh -huh. ou incontrôlable uh -huh. pour uh -huh. les personnes immatures. Uh -huh. Les personnes matures savent contrôler leurs uh -huh. émotions, les immatures ne savent pas contrôler leurs émotions. Uh -huh. euh, les émotions, en fait, ce sont des impulsions. Ça nous pousse ça. à agir par impulsion. C est et c'est ce, est, est ce que le diable... Le diable sait que s'il te met une mauvaise pensée uh -huh. et, et tu ne repousses pas cette pensée-là, il est capable de pouvoir créer en toi, euh, de susciter en toi une émotion toxique. Est il est capable de mettre de la peur. Mm -hmm. Et dès l'instant où tu as peur, mm -hmm. vous savez, quelqu'un qui a peur va agir d'une certaine façon, il peut mm -hmm. faire des erreurs en fait. Mm -hmm. euh, il peut mettre des pensées en toi qui vont susciter l'émotion toxique de la tristesse. Mm -hmm. Et quelqu'un qui est triste, mm -hmm. si c'est abusé, si des jours et des jours mm -hmm. tu es triste, tu peux tomber en dépression. Vrai, mm -hmm. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on encourage souvent les chrétiens à faire attention aux, à la manifestation des émotions toxiques. Mmh. Mais ça commence comment Ça commence souvent par des pensées mmh. que le diable vient mettre ou par mmh. des pensées que les, les, les, les, les gens te véhiculent par mmh, leurs paroles. En fait. Qu'est-ce que le diable veut provoquer Il mmh. veut provoquer en fait une émotion toxique mmh. qui va te mettre dans un état. Mmh. Et à partir de ce moment-là, il sait que tu sais gérer les émotions mmh. ou que tu ne sais pas gérer les, émo les mmh. émotions. Mmh. Si tu ne sais pas gérer, tu es foutu. Si tu as mmh. peur, tu vas commencer à trembler, stresser. Mmh. Si tu es triste, tu vas commencer à être triste tellement, euh, euh, voilà, à être dans la dépression. C'est trop vrai ce que tu dis apôtre parce que le diable essaie vraiment de nous... De provoquer des émotions chez nous. Une mm. fois dans, dans un Prime, j'avais parlé du fait que euh, télévision, en fait, veut mm. dire tell a vision. Mm. Le fait de raconter une vision, wow. donne une vision, mm. en fait, donne une certaine image pour provoquer une certaine façon de, de se mm. comporter ou une mm. certaine façon de penser. Mm. Et ça me fait penser d'ailleurs à, à, à, à Abraham à l'époque, mm. quand Dieu lui a montré les étoiles, lui a demandé mm. de compter. Mm -hmm. Et quand il n'a pas pu compter, Dieu lui a dit en fait qu'il va avoir autant d'enfants, en fait. Mm. Et mm. après, la Bible va dire, Abraham, eu confiance en Dieu. Autrement ça. dit, sa foi est née. Autrement dit, il a, il a vraiment cru en Dieu. Mmh. Ce qui veut dire, en fait, que à partir du moment où euh, il a vu, ça a provoqué des pensées en lui. Ouais. Parce mm -hmm. qu'il avait vu quelque mm -hmm. chose, en fait. Et le, souvent, le diable va nous pousser à voir, mm -hmm. va nous pousser à entendre, dans le seul but, en fait, de faire naître des pensées au-dedans de nous, mm -hmm. de nous faire naître une certaine foi. Parce mm -hmm. que quand Abraham avait vu, la Bible a dit qu'il eut confiance en Dieu, mm -hmm. c'est là où maintenant il commençait à se dire, « Ah, donc c'est possible. Mm -hmm. Ah, ok, donc ça va fonctionner. Ah, d'accord, machin. » Et souvent, le diable va faire la même chose. Il va envoyer une mauvaise pensée, ou bien il va montrer une image, une personne qui te parle mal, ou bien elle va te faire vivre une situation qui est difficile, mmh. et là tu vas dire non, mais en fait je pense que je ne peux pas y arriver, oh non, mais en fait je suis nul, pourquoi Parce que les situations le disent, mmh. donc c'est que je le suis, mmh. etc. Et là, les pensées vont se, se développer comme mmh. ça, mmh. et ça va développer des mauvaises émotions, ah, et clair. la personne va souvent agir en croyant être, être légitime dans mmh. ses actions, mmh. en disant, mmh. mais regarde ça, regarde comment ça a fonctionné ici, là j'ai raté, là-bas j'ai échoué, mmh. donc mmh. c'est sûr que là aussi je vais échouer, mmh. et c'est mmh. comme ça que les, les mauvaises pensées vont, vont mmh. grandir en fait. – et pour rebondir heureusement tu es revenu sur ça parce que tu avais dit quelque chose et comme ça a fait un tour du mmh. coup j'ai pas pu rebondir sur mmh. ce que tu as dit mmh. en fait je veux prendre mon témoignage pour que les gens arrivent à s'identifier un peu à ce que je vais dire mmh. j'avais remarqué que j'avais euh, tellement de blessures qu'à un moment donné non, ça va tu entendais tu entends lorsque effectivement <rire> <F> <rire> <rire> <F> <rire> <rire> pour la place. Ah non, non non, non. Ah, non, non. Ah ouais, non, Vas-y, non, non vas pardon, vraiment, pardon, je veux pas ton Ça va nous Vas-y, vas-y. fini. Mais je pense que les gens vont vraiment s'identifier à ce que je veux dire. Ouais, ouais, Et bien. du coup, quand, chaque fois que quelqu'un se moquait de moi, ça réveillait une blessure qui mmh. faisait qu'il fallait absolument que je réponde mmh. pour mmh. ne pas me sentir rabaissé. Mmh. Et mmh. Je, me, je me souviens d'une situation, je ne pense pas que le passeur Darius va se souvenir de ça, mais mmh. un jour, il était en train de, de, de il me charrier, mais ça date vraiment il y a, il y a des Années, mm. et j'étais là, je me disais non, il faut absolument que je réponde, mm. parce que sinon il va prendre le dessus sur moi, mm. alors mm. qu'on mm. était dans une ambiance bon enfant, mm. alors malheureusement ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai répondu mm. l'atmosphère a été tout de suite glacée mm. glaciale, <rire> tu vois ouais. alors que l'ambiance était vraiment bon enfant, mm. mais moi dans ma tête je me disais la guerre non, c'est la guerre non, il ne faut pas que je laisse gagner du terrain il faut que je réponde, tu vois ce qu'on est en train de dire est vraiment pertinent il faut faire très attention, voir qu'on va entendre. Mmh. Parce que mmh. Tu peux être dans un délire alors que personne n'est dans ce délire Non, c'est mmh, clair, non. tu vois. Et je me disais faut que je réponde, sauf que quand je réponds, je plombe l'atmosphère. Mmh. Et ça arrivait tellement qu'au bout d'un moment, je me suis dit mais faut que je m'analyse. Mmh. Qu'est-ce qui se passe chaque fois qu'on est dans une ambiance bon enfant, je réponds et ça plombe l'atmosphère. Mmh. Je me suis analysé, je me suis <rire> rendu compte, <rire> je me suis rendu compte qu'en fait le problème venait de moi. Mmh. Le problème c'est pas les autres qui voulaient qui voulaient rigoler, mmh. mais le problème mmh. c'était mmh. moi. Mmh. J'avais tellement de blessures que en fait la réponse que je donnais mmh. à l'écho de mes blessures mmh. faisait que ça plombait l'atmosphère. Donc mmh. c'est important de, de s'analyser, mmh. se dire mmh. pourquoi lorsque je réponds. En fait, ça, ça amène souvent une atmosphère, parce que les blessures vont aller avec une atmosphère. Mmh, Comme mmh. la peur va aller avec une atmosphère, la colère va aller mmh. avec une atmosphère. Chaque pensée mmh. installe un, un type d'atmosphère. Mmh. Et il parlait tout à l'heure d'Abraham, qui a commencé à avoir des pensées, ça a installé mmh. une atmosphère de foi. Mmh. Ça veut dire que les pensées que je vais avoir vont installer un certain type d'atmosphère, et l'atmosphère que je vais avoir va déterminer la saison dans laquelle je vais C'est pour ça que c'est très important d'arriver à gérer ces pensées. Non, il faut faire attention, excuse-moi, parce qu'il faut vraiment faire attention... Hein. Parce que pour provoquer les émotions, on l'a mmh. dit, ce sont les pensées. Et mmh. parfois, quand vous discutez avec les gens, euh, il y a des personnes qui, peuvent, qui ont l'art. J'ai discuté tout dernièrement avec un ami pasteur mmh. qui a commencé à interpréter de plusieurs mmh. façons tout ce qui est en train de se passer. Le mmh. Covid, le vaccin, mmh. la, la, la, Et il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec mmh. lui, en fait. Notamment le fait qu'il pense que l'Église va subir... Euh, tous les problèmes de l'antique crise, la, la, la bête, oui. la tribulation, oui. tout ça, alors que moi, je suis convaincu que l'église sera enlevée avant oui. la tribulation. Oui. Et il a commencé à me vraiment oui. expliquer des choses, mais... Mais ça fait peur. Il a commencé à parler du vaccin, du Covid mm -hmm. et à définir ce qu'il y a dedans. Il n'a même pas parlé des nanoparticules. Mm -hmm. Même les nanoparticules, là, ça faisait même pas peur. Hein. Mm -hmm. Vous suivez Ah non, il te parle. Non, te d'un truc qui va rentrer dans nos gènes et va modifier wow. nos gènes. Donc il s'agit là d'une mutation mm -hmm. de machin. À un moment donné, plus il parlait, plus j'avais peur. <rire> ah ouais. plus, plus il parlait, mais incroyable, pasteur. Plus il parlait, plus. J'avais peur. Plus la peur venait. Et à un moment donné, je me suis ressaisi. Je me suis dit... Je ne permets pas que ce genre de pensée-là vienne Amen. et je l'ai arrêté tout de suite. Okay. Je lui ai dit, mais je ne sais pas si tu te rends compte, frère, que tu fous la trouille aux gens. Mm -hmm. Tu vois, je lui ai si c'est ça que tu dis le dimanche matin à tes paroissiens, mon frère, tu fous <rire> la trouille aux gens. Parce que toi, tu me l'as pris, oui, mais Jérémie, il était là, il foutait la trouille. Mais oh. Esaïe, il foutait oh. la trouille. Je lui ai dit, non, Esaïe, Esaïe et Jérémie, ils ont quand même dit, si tu marches par les eaux, les eaux ne te submergeront pas. Mm -hmm. Si tu traverses quand le feu, fou. le feu ne te mm -hmm. brûlera pas, en fait. Mm -hmm. Et parfois, c'est ça que le diable veut faire. Parce oui. que si j'avais cédé à la peur, mmh. ça génère autre chose parce que la peur peut amener l'immobilisme en fait mmh. le fait de ne rien faire mmh. parce que tu te dis vrai. bon j'ai déjà perdu mmh. c'est vrai. vrai non mmh. Tout à fait. Et, en, et fait, ça, en fait, tu prophétises la fin alors que tu prophétises fait. la fin alors exactement. que ce n'est pas fini wow. Wow. on voit vraiment par rapport à ce que vous venez par de ça, dire quoi. on voit vraiment mmh. que les pensées vont déterminer la fréquence mmh. dans laquelle on va fonctionner non, exactement. exactement. dans la fréquence de Dieu on va fonctionner la fréquence mmh. de ce monde mais mmh. c'est ce qui se passe et ça rejoint un peu ce que je disais c'est que les types de pensées vont déterminer l'énergie ou les mmh. vibrations qu'on va libérer mmh. Mmh. Mmh. Euh, tout autour de nous. En mmh. fait, c'est mmh. ça. Mmh. Quand on parle de... Même la peur mmh. libère une certaine énergie. C'est ah, ben oui, oui, une énergie sûr. négative. Bah, bien oui, sûr. Bien, la colère va mmh. libérer mmh. une certaine énergie. Je compte, tout est question de vibration. Quand on a mmh. des bonnes pensées, mmh. on va s'inscrire, on va se connecter, on va être une certaine fréquence. Mmh. Mmh. C'est ce qui fait que quand, quand on a des mauvaises enseignements. Parfois, bah, on parle tout le temps de blessures. Oui, mmh. il, y a, il y a des blessures. Bon, peut-être qu'on reviendra sur les définitions de tous ces mots-là, parce mmh qu'il faut que les gens comprennent je pense que c'est surtout les mauvaises informations qu'on a mmh. par rapport à ce que le pasteur mmh. Gentil disait. Mmh. Parfois, en fonction des informations qu'on a, on va mmh. avoir un type de réaction. Mmh. Je prends l'exemple, quelqu'un qui a 15, on dit que l'autre a 17, mmh. tu vas te sentir mal à l'aise. Mmh. C'est parce qu'on a de, certaines informations mmh. qui font qu'on réagit mal. Mmh. En fait, ça sont des émotions, et s'y si enfoui mmh. dans notre subconscient. Mmh. Mais si tu dis, ben, tiens, ben, c'est bien si l'autre a eu 17, moi j'ai eu 15, mais mmh. ben, je veux peut-être copier sur lui pour, mmh. pour faire mieux. Mmh. Vous voyez, ça, c'est mmh. une autre approche. Tout est lié, ce n'est pas tout le temps des blessures, mmh. c'est le type d'informations mmh. qu'on a, qui sont enfouis fait dans le subconscient, mmh. qui vont ouais. faire en sorte qu'en fonction d'un événement extérieur, l'âme va faire une correspondance, mmh. créer le type d'émotions et des, des, des réactions, romances. en fait. Ce n'est <rire> pas, pas va... tout le temps des blessures, pour rester un peu plus positif. <rire> on, va vous montrer, on va vous montrer de toutes les façons dans une des émissions, dans cette série, comment gérer euh, vos les pensées, en fait, parce que... Euh, Proverbe, chapitre 23, verset 7, nous dit qu'un homme est comme ses pensées. Amen. Ça veut dire qu'en fait, les pensées vont activer même une loi appelée la loi de l'attraction. Mm -hmm. ça. ça dit que tu vas attirer soit des mauvais ça. événements mm -hmm. dans ta vie, soit des bons événements dans ta vie, si tu ne fais le... pas attention. Amen, non, amen, tu amen. ne peux pas tout simplement regarder cette émission-là et dire « Ah, moi, je pense juste comme ça et c'est bon, je ne vais mm -hmm. pas faire ce travail-là ». Non, il faut que tu fasses ce travail. Je me rappelle d'une chose. Euh, J'ai discuté avec une sœur, en fait, et je, prends souvent ce... je fais souvent ce témoignage. J'ai discuté avec une sœur, en fait... Euh, qui venait d'arriver à l'église elle a commencé à dire « Non, telle personne ne m'aime pas, telle personne ne m'aime pas, telle autre ne m'aime pas. Mmh. » Et je commençais à défendre ces personnes-là, je dis « Mais non !» Comment tu peux dire ça Elle dit « Non, je sens qu'elles ont un problème avec moi. Mm » -hmm. Et le truc, c'est que quand je m'en vais vérifier, je me rends compte que ces personnes ont un problème effectivement avec elles. Mais au-dedans de moi, je suis gêné. Au-dedans de moi, j'ai un témoignage intérieur négatif, mm -hmm. en fait. J'ai du mal à accepter que c'est un discernement du Saint-Esprit qu'elle a eu. Mm -hmm. Et je ne comprends pas, en fait, parce que son intuition était vraie. Mm -hmm. Et je n'arrivais pas à comprendre. Et euh, une autre fois, elle s'est encore mise dans un groupe. Hein, et elle a dit « Telle personne ne m'aime pas, telle personne ne m'aime mm -hmm. pas, en fait. » Je lui ai dit « Mais... » Mais, mais, mais c'est quoi Qu'est-ce qui t'amène à dire ça Non, je le sais, non, je le sens. Et quand je vérifie, je me rends compte effectivement que ces personnes-là, pas qu'ils ne l'aimaient pas en fait, mm -hmm. mais ces personnes-là avaient un problème avec son attitude. Mm -hmm. Et là, j'ai demandé au Saint-Esprit, je lui dis mais pourquoi en fait à chaque fois qu'elle arrive dans un groupe, ça se passe comme ça mm -hmm. Et le Saint-Esprit m'a dit en fait que c'est son système de pensée qui attire ça. ça. Mm -hmm. C'est que quand elle arrive à un endroit, elle pense que les gens ne vont pas l'aimer, mm -hmm. et effectivement les gens ne l'aiment pas. Il parce fait selon mm -hmm. sa foi. Voilà. Parce mm -hmm. voilà, il est fait selon sa foi. Que parce qu'elle elle, elle attire ça mm -hmm. par son mauvais système de pensée. Mm -hmm. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que tous les malheurs qui leur arrivent et tous les problèmes qui sont autour hmm. d'eux, la base et la source ah c'est leur système de pensée c'est en fait, leur... pour vrai, vraiment pourquoi la dernière fois <rire> Et pour ça, il y a et fois, je parle, parle de cette ouais. affaire d'énergie. là Moi, ouais. ça m'aide beaucoup. Euh, quand je confesse la parole de Dieu, on le verra peut-être. Mm. Je sais que ce que je veux semer au-dedans de moi va déterminer ce que je vais attirer. C'est exactement je, je ça. Je touche ce chemin de vibration, d'énergie. Mm. Je sais que mm. les bonnes pensées que je vais enfler au-dedans de moi vont déterminer l'énergie que je vais dégager. Et cette énergie va forcément contrôler. C'est pour ça qu'on n'a même pas besoin de <rire> contrôler les événements dans ma journée. Amen. Et, et, et, je pense que c'est un chemin qui peut peut-être aider quelqu'un. Mm. <rire> je, pour revenir à ce que tu disais Pote, par rapport euh, au fait d'attirer des choses en fait. Mm. Euh, en fait Dieu je reviens sur l'histoire que j'ai dit tout à l'heure pour que Abraham puisse avoir la foi mm. pour avoir cet enfant Dieu lui a d'abord montré pour développer une pensée Mais je ne sais pas si tu te rends compte qu'à chaque émission tu il parles d'Abraham, c'est vrai. vrai. Mais je te dis la vérité. Abraham dit, ou Pierre. Non, Abraham ou Pierre. Je te non. dis. Ah, je te dis, eux, ils vont t'accueillir au ciel. Toi. Merci beaucoup. Tu nous as fait la bonne pub. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça veut dire que je suis un homme de foi. Après, dans la Bible, il y a des personnages qui nous attirent plus que d'autres. Non, parce que moi, moi, c'est un peu mais Comme pas possible. Parce que, donc, du coup, c'est moi là. Moi, c'est Jésus. Moi, c'est Jésus. I'm <laughs> Le pasteur Isaac, on sait. C'est l'énergie. C'est l'énergie. C'est l'énergie, tu as tout hein. Non, pensier. C'est l'énergie, l'énergie, Du coup, en fait, que, ce qui s'est passé, c'est que Dieu va vouloir provoquer euh, une atmosphère autour d'Abraham pour mm -hmm. qu'il puisse développer sa foi, mm -hmm. pour qu'il puisse, en fait, euh, attirer cet enfant. En fait. C'est ça. Mm -hmm. Parce que Dieu ne lui a pas ramené l'enfant. Mm -hmm. Dieu n'a pas prié, n'a enfin, pas guéri de façon, comment je vais dire ça, mm -hmm. euh, miraculeuse, je commence Instantanée. Instantanée, voilà. Voilà, Abraham pas... ou bien Sarah, mm -hmm. ce qu'il a fait, c'est que il les a poussés à voir, mm -hmm. il les a poussés en fait à à développer cette atmosphère pour qu'ils puissent avoir l'enfant. Mm -hmm. Non, parce que et je pense que ce qu'il a fait est bien mieux qu'un simple miracle instantané, parce que mm -hmm. comme on dit souvent, euh, il vaut mieux apprendre à pêcher que plutôt donner le poisson. Mm -hmm. Parce que s'il avait donné l'enfant, Ab Ab Ab Abraham n'aurait pas pu le sacrifier, peut-être mm -hmm. parce qu'il aurait dit, mais qu'est-ce qui me dit qu'il va, vais encore en avoir un autre. Mm -hmm. Mais le mm -hmm. fait qu'il ait déjà développé la foi en lui, mm -hmm. il sait que Abraham savait que tout de toute façon, mmh. quelque chose va se passer, mmh. parce qu'il était déjà dans une atmosphère de foi, mmh. d'où le fait qu'il pouvait croire que même les morts pouvaient ressusciter. Ça. Donc, en fait, Dieu va toujours tout faire pour que nous puissions avoir mmh. euh, une à atmosphère de 4, foi. Hein. qui le dit, qu'il a cru que Dieu pouvait ramener à la vie... Euh... Oui, oui c'est justifié. Ah d'accord, non, c'est justifié. Hein, non, <rire> Non, c'est justifié, continue. Tu es dans la foi, mon frère. Continue pas, non, c'est Là, tu es vraiment dans les écritures. Vas-y, mon frère. pas dans les apôtres. Non, mais Vas-y, mon frère, vas-y, continue, continue. Il y a des internautes qui sont en train d'être bénis. Donc, à partir du moment où Abraham va se mettre dans une position de foi, en fait, je me rends compte que dans l'histoire de Tell vision. Mmh. Ce que le diable veut, c'est que nous puissions proclamer quelque chose, mmh. c'est que nous puissions parler non, mais et que nous puissions parler des choses mais c négatives. Mais, c mais Dieu veut que nous puissions parler le positif, mais que ça. nous puissions parler la vie. Le Seigneur Jésus va dire que c'est ce qui va sortir de nous mmh. qui va nous souiller en fait. Mmh. Ça veut dire que Dieu va toujours tout faire. Mmh. Non, Dieu, non, ça va. Je, non, ça va, Dieu, va, là. Mmh. Dieu va toujours tout faire en fait pour que mmh. nous puissions parler son langage, mmh. parler ses pensées. Parce qu'en fin de compte, des pensées, c'est quoi en fait euh, Ça va être la description de ce que nous sommes au-dedans de nous. Mmh, en fait. Mmh. Et donc c'est pour ça que souvent, euh, même quand on lit la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on essaie de capter La pensée de Dieu. Qu'est-ce qu que le diable essaie de faire dans nos vies De communiquer sa pensée. Mmh. Et donc je pense qu'on doit vraiment faire attention mmh. à ce qui rentre en nous, parce que le but du diable, c'est qu'on puisse le déclarer. Mmh. Ou aussi accepter ce qui rentre en nous quand ça vient de Dieu Parce que le but c'est de déclarer Parce que si ça rentre en nous mm. Et qu'on déclare la mauvaise chose, mm. on l'établit mm. Et, là on, les, oui, et là, là on connecte ça même Avec les émotions hein, Parce mm. qu'en fait, qu en fait la pensée vient Elle provoque une émotion mm. Et l'émotion nous amène à déclarer, à déclarer mm. ça. Et c'est important de comprendre que les émotions libèrent une énergie En mm. fait les émotions vont donner Une énergie plus forte à la parole en fait amen, Lorsque amen. tu parles avec une émotion Il mm. y a une énergie qui, qui est libérée Qui est plus forte amen. C'est pour ça que le diable sait en te mettant ce type de pensée, ça va provoquer tes émotions et tu vas parler avec une énergie et ça va produire quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle le livre de Jacques dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». C'est quoi la ferveur en fait C'est prier en y mettant du sien, en mettant ses émotions même parfois. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas la force et la puissance des émotions en fait. Ils ne comprennent pas ça. Et En fait... Moi, je ne comprends pas que tu peux vivre ta vie sans pouvoir gérer les émotions. Déjà, même tu es malheureux. Mm -hmm. Je me rappelle de cette période où je ne gérais pas mes émotions. Mm -hmm. C'était vraiment compliqué. J'étais malheureux. Mm -hmm. J'ai dû prendre une décision. Euh, ça me rendait tellement malheureux parce que je détestais être triste je détestais être en, en colère, je détestais avoir ces émotions toxiques, mmh. que je me suis dit, non, ça me rend malheureux, il faut que je gère ce truc. Amen. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre à, à, à gérer ça. Et nous allons vous montrer hein, mmh. que l'une des façons de gérer vos émotions, c'est de contrôler vos pensées ou de mmh. repousser les mauvaises pensées. Donc si vous arrivez à avoir un contrôle total sur vos pensées, vous allez voir, vous réussirez à, à bien contrôler vos émotions. Effectivement, mmh. c'est pour ça que Dieu nous demande de méditer. Je pense que la méditation mmh. va permettre vraiment d'enfuir les pensées. Mais notons également que la Bible un, comme mm. certains le disent, la Bible est un album. d'un livre, c'est un album, c'est un ensemble mm. d'images. Mm, on ouais. voit qu'il va monter une image à Abraham. Mm. La Bible est un album, mm. c'est un livre de pensée finalement. Mm, Donc, mm, euh, mm. Mais Dieu veut qu'on médite ces pensées-là pour que ces pensées soient enfouies dans le subconscient. Mm. Et c'est comme ça qu'on va lever des bonnes émotions quand on parle. Mais effectivement, comme le pasteur d'ailleurs disait, les diables c'est que si on accepte ces pensées, ça va déterminer notre langage. Parce que, que le langage ne fait que véhiculer ces images-là, les ça. pensées qu'on a au dedans de nous, mais surtout ce que Dieu veut dans la méditation, qu'on accepte ces pensées, qu'on les médite, les enfouie dans le subconscient. Je pense qu'on a vraiment besoin que des paroles soient dans le subconscient, de dire que quand on parle mm. Parce que c'est là où il y a, il y a la vie. Et vrai. Dieu veut qu'on parle avec les émotions, mmh. en fait, les mmh. bonnes mmh. émotions. Mmh. Parce qu'on pense, émotions. comme tu le dis toujours, l'apôtre, mmh. Dieu nous a créés avec, avec des émotions, émotions pour kiffer la vie. Mmh. Pour fait Donc la ces mots-là ne sont pas des mauvais mots. Les mmh. émotions sont bien. On doit parler avec des émotions. Quand Dieu va arriver dans le psaume 2. Mais mm. ce sont les émotions. C'est ça. ça. Et on a besoin. Dieu veut même qu'on l'aime avec des émotions. Yes. Mm. C'est pour ça qu'il veut qu'on médite mm. pour enfuir les pensées, ces pensées dans la Bible, dans le subconscient. De telle sorte, quand on parle, on mm. parle avec une certaine profondeur, avec la révélation, avec ce qui est enfoui. Donc quand on parle on parle avec des bonnes émotions. Le et mot de fin, on passe gentil, parce que là, il nous, nous reste ah, plus oui, il est temps, déjà là, de temps. <rire> bah, exactement, effectivement. Mm. Bah, le mot de fin, juste euh, pour résumer tout ça, Job va quand même dire quelque chose de très pertinent. Mm. Il va dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mm -hmm. Donc, il faut faire le tri, effectivement, et méditer sur les bonnes choses mm -hmm. pour que les bonnes choses puissent euh, nous, aide, nous arriver ah, effectivement, mais... dans notre vie. Mm. C'est mm. ce qu'on va voir dans les prochains épisodes. On va essayer de consacrer deux épisodes sur comment contrôler nos pensées yes. et nos émotions. Mm -hmm. On va lier ça. Hein, et vous allez voir, vous allez vraiment être bénis. Hein. D'habitude, on passe deux, plusieurs épisodes à vous expliquer les, mm. ce qui risque de vous arriver si mm -hmm. vous ne contrôlez pas. Mais là, on va passer deux épisodes. On va vraiment vous expliquer Amen. les choses de long en large. Mm -hmm. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez euh, la partager autour de vous sur les réseaux sociaux. Et je vous invite à vous abonner maintenant à Évangile TV. Cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche pour être informé des nouveautés euh, des émissions Pendule à l'heure. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement en étant partenaire à la chaîne Évangile TV. Yes. C'était l'apôtre euh, Alain Patrick. J'étais avec le pasteur Isaac, le pasteur gentil, le pasteur Darius. <rire> Darius. L'émission s'appelle Pendule à l'heure. Je vous dis à bientôt.